Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape, la version 0.92 nous allons voir comment réaliser ce mandala donc pour cela rien de plus simple donc il est construit grâce à l'utilisation des effets chemins alors il y en a quatre euh, effets perspective, tourner les copies reflet miroir et motifs suivant un chemin et donc si je désactive tous ces effets chemins voici donc l'illustration de départ vous voyez c'est vraiment très très simple et en cumulant, en additionnant donc tous ces, tous ces effets chemins voilà ça nous permet de réaliser ce type, euh, type d'illustration alors on va tout de suite commencer, on va ici dans fichier, nouveau on va sélectionner l'outil crayon, on va choisir ici le mode créer un chemin de Bézier régulier on va prendre un lissage à 50%, euh, la forme ça va être la forme ellipse et on va cliquer et puis réaliser une petite forme toute simple à laquelle on va ajouter euh, bah, d'autres tracés, hein. Donc, en appuyant sur shift on peut ainsi rajouter d'autres des... tracés d'autres formes voilà comme ceci Hop, on peut revenir bien sûr, corriger grâce à l'outil éditer les nœuds ou F2 à ce moment là on peut euh, sélectionner l'objet et puis jouer avec, euh, avec les poignées pour obtenir euh, euh, ce qu'on souhaite, changer également la nature des nœuds en appuyant euh, bien sûr là dessus sur ces petites icônes ou en appuyant sur alt et en changeant comme ça la, la nature du nœud voilà. euh, dans cette version d'inscape on peut également euh, jouer ici avec un, il y a un petit rond qui nous permet de grossir ou diminuer euh, l'épaisseur du tracé on va rajouter maintenant a, en cliquant ici là dessus sur le petit plus alors pour faire apparaître les effets chemin il faut aller dans chemin et sélectionner euh, effet de chemin le raccourci c'est Maj plus contrôle plus 7 donc là on clique sur le plus on va rajouter donc un reflet miroir. Alors le reflet miroir, il a plusieurs options qui sont relativement simples. Nous, on va choisir X du nœud du milieu. Et pour voir cette option visuellement, on va cliquer sur l'outil les nœuds ou F2. Et à ce moment-là, on a donc une ligne verticale. Et on peut sélectionner le nœud du milieu ici et le déplacer. Ce qui nous permet d'avoir un effet miroir en fonction donc de cette verticale voilà on va laisser ça comme ça on, a, euh, on peut également fondre les chemins donc ce qui nous permet d'obtenir une autre forme qui peut être relativement intéressante et on peut également fondu opposé à ce moment là hop ça nous permet d'obtenir une autre forme mais on va laisser donc ici fondre les chemins on va également renseigner enfin garder en mémoire cette valeur du, du x donc c'est 99,50 ainsi, on va ajouter motif, euh, pardon non, c'est tourner les copies, voilà, je fais ajouter, et on va rentrer ici la valeur en X qu'on a gardée en mémoire, c'est-à-dire 99,50. Donc, hop, copier, alors copier, et je vais coller ici, voilà, cette valeur, j'appuie sur entrée pour valider, de façon à ce que le centre soit bien à la verticale, donc de notre ligne de l'effet du reflet miroir donc je clique je glisse en appuyant sur contrôle voilà pour rester bien donc à la verticale voilà on a des petits effets qui peuvent être intéressants notamment lorsque les lignes euh, se coupent comme ça on a des effets de blanc qui peuvent être intéressants à, à garder euh, il y a la possibilité de éventuellement les supprimer alors en, a, en cliquant donc là dessus on fait apparaître euh, la fenêtre Fond et contour. donc on clique là dessus et on va choisir ici cette petite option ce qui a tendance par moment à, à faire disparaître voilà ça fonctionne bien à faire disparaître donc euh, cet effet on peut dans tourner les copies augmenter le nombre de copies donc on va mettre 12 par exemple voilà, alors vous voyez ici ça fonctionne pas, hein. on a de, du blanc par moment, ce qui peut être un peu dommage. Alors on peut éventuellement modifier ça en déplaçant le, voilà, notre objet si on le souhaite pour obtenir une autre forme. Voilà, on va rajouter donc le dernier effet. On clique ici sur le petit plus et on va rajouter ici perspective et enveloppe. Donc je clique là-dessus. Donc on a ici autour de notre objet quatre petits euh, losanges qu'on peut donc cliquer glisser et ce qui va nous déformer notre objet voilà hop tout simplement et le gros avantage donc d'utiliser les effets de chemin c'est que bon on peut revenir sur l'effet miroir cliquer sur fondu opposé et on a un tout autre objet qu'on peut modifier à loisir vous voyez automatiquement ça change complètement donc ça c'est vraiment très sympa on va terminer le tuto donc en mettant un fond alors après on va prendre un petit fond gris à 100% j'ai dit à 100% voilà on va lui donner les valeurs habituelles c'est à dire 1920 par 1080 voilà on va placer ça correctement on va placer ça donc à l'arrière-plan il me semble qu'il doit y avoir un petit alpha on va changer voilà on a une opacité à 78 donc on va mettre ça à 255 on va mettre un petit dégradé radial donc la couleur ici c'est gris je la copie je vais la coller ici et là on va diminuer en gris on va mettre un gris beaucoup plus clair voilà hop on va ajuster ça à notre page on peut s'amuser ajouter ici en bas un, un petit effet d'ombre voilà un petit noir à 25% avec un petit flou Alors on va un petit peu euh, non, pardon incliner tout ça comme ceci voilà allez on va dupliquer notre fond ctrl d on va le baisser et on va le faire passer à l'arrière-plan. Voilà, comme ceci. Et ça, on va le faire encore une fois. Voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie d'avoir suivi. Une dernière chose avant que j'oublie. On peut également donc réaliser avec les mêmes, les mêmes outils des mandalas en couleur, bien sûr, avec les effets perspectives. Voilà pour ce tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.